Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel et oui, il est euh, 8h... Euh, à l'heure où je tourne, il est 8h10. On va se retrouver pour cet épisode 3, saison 2 de Sur Death Row, voilà où je suis en, en tag... Euh, oui, en tag duel. Oui. Avec mon ami euh, Merlin79. Euh, donc euh, voilà, on va jouer. Donc on, on affronte un deck euh, Abyss. Abyss, et, euh, un deck magicien. Donc, j'invoque ma fusée volcanique, rechargement, accélérateur de flamme, C'est nickel. Je lui détruis son monstre, et en plus, il perd 1500 points de vie. Donc, euh, ouf, ouais, c'est, c'est plutôt, c'est plutôt joli. Donc, là, il pose deux cartes face cachées. Oh, joli. Voilà, et Merlin, Merlin a, a fait très très mal, a fait très très mal parce que, elle a invoqué sa, son, son double dragon blanc aux yeux bleus, et euh, je vous laisse regarder parce que c'est magnifique. Voilà, paf, moi, je pioche de cartes, tadadam. Voilà, je rêve. Oh là là là là là, là. Que c'est beau. Que c'est beau. Alors là, c'est, on peut pas mieux rêver. Voilà. Là, il a activé sa carte piège, mais ça a servi à rien, parce que Voilà. Après, il va faire ça. Ta ta ta ta ta ta ta ta Et voilà. Il a posé sa carte face cachée. Oh oh, une trappe sans fond, tiens. 2900, ouais. Voilà, c'est génial donc le jeu abyss qui tourne pas très bien en solitaire euh... qui tourne pas très bien comme ça voilà voilà alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ah ouais j'avais oublié que j'avais invoqué ça <rire> Bip, bup bup feu grégoire volcanique et garde royale tempête de feu sur le terrain et en plus je détruis ces deux MP, j'attaque boum, j'attaque, j'attaque j'attaque et voilà donc c'était c'est magnifique, voilà donc euh, surtout, donc si vous venez de vous réveiller moi je trouve que ça fout la patate de voir un duel comme ça donc surtout n'hésitez pas à liker, commenter partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis un grand merci à Merlin79 qui m'a permis de de, de faire de très très beaux duels hier en tag, voilà, allez ciao tout le monde et on se retrouve bien sûr euh, dans le reste de la semaine pour d'autres vidéos délirantes sur la chaîne de la team astral Yu-Gi-Oh allez ciao les astraliens